C'est un désir, euh, c'est un peu une, comment dire, une évolution naturelle entre une pratique d'enseignement euh, sur plusieurs décennies, des cours, des, des exercices, de la recherche, etc. Surtout euh, la critique architecturale, qui est un mode formidable, qui, a, qui accompagne la formation tout le temps, critiquer les projets, les analyser, etc., fait qu'il y a une connaissance de plus en plus constituée sur tout ce qui fait un projet. Et que donc, tout ce qui fait un projet, en, en, quand on le fait, quand on le fabrique. Et c'est à partir de cette fabrication du projet que j'ai découvert que c'était un, un, un vrai mode d'introduction de l'architecture, de comprendre l'architecture à travers les questions que se pose un, un concepteur. Pas en, temps, pas en soi, une fois la chose finie, mais toutes les questions multiples, contradictoires qu'il faut qu'un architecte se, se pose et qu'il y a un filtre formidable. C'est presque euh, comprendre, euh, appréhender l'architecture à travers, à travers les questions de la création. F Finalement, c'est le moyen de comprendre euh, pourquoi tel et tel dispositif, pourquoi telle architecture si différente de l'autre, pourquoi des choses apparemment qu'on ne comprend pas. C'est finalement revenir à, à, à l'origine en disant « mais voilà, c'était un point de vue qui a été pris, qui a, qui a permis et qui a euh, obligé à faire telle chose, qui a ouvert telle possibilité, que tu pas connu, pas, pas préalable au projet. » Donc, la, la démarche, le temps de la démarche, qui est une, une foule de découvertes permanentes et de, et de, et de moyens de faire le tri et, et de dépasser les contradictions. Alors, assez, euh, ça s'est fait un peu tout seul, c'est à travers un cours, euh, bon, euh, j'ai enseigné avec des étudiants, bien entendu, et puis ensuite j'ai fait un cours tout public pour des adultes pendant 5-6 ans, en utilisant bien sûr tout ce savoir accumulé, etc. Et finalement, c'est euh, donc des gens qui ne connaissaient pas l'architecture et qui voulaient la découvrir, donc c'est par ce biais-là. Et... Euh, cette suite de cours, c'est à peu près 14, c'est les 14 chapitres du livre qui ont, qui ont fait le continuum et que j'ai réutilisé parce que finalement c'était vivant, ça correspondait à l'écoute et finalement je l'ai gardé en me disant mais après tout je vais peut-être garder un peu de cet élément-là et l'écriture d'ailleurs a été assez conditionnée par ça, une tentative de trouver de garder un peu cette chose vivante, sensible, euh, pas, pas trop docte, euh, pas trop une accumulation de savoir, mais au contraire des découvertes, des intérêts. Voilà. Le cœur du livre, c'est euh, justement c'est la démarche de projet. Qu'est-ce qu que c'est, cette démarche de projet Comment ça se fait que, finalement, euh, ça peut se résumer à, à quoi J'ai insisté beaucoup sur le fait de la réunion. C'est-à-dire que c'est rassembler, assembler. On pourrait dire qu'un ingénieur, c'est un spécialiste des structures, de la connaissance des structures, de leur calcul. Un architecte, moi, je pense que c'est un spécialiste de l'assemblage la, de des choses hétérogènes. L'architecture est faite de choses extrêmement hétérogènes, hein, entre un budget, entre les contraintes géologiques, l'urbanisme, les idées sur la demande du client, enfin, que sais ça n'a rien à voir. Toutes ces choses n'ont rien à voir et la démarche de projet tente de les réunir. Et comment elle tente de les réunir Et c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant. Elle ne peut les réunir qu'à partir d'un point de vue. C'est-à-dire que souvent les architectes disent, une fois qu'on a lu toutes les informations à n'en plus finir, et d'ailleurs un architecte en demande encore plus, pour une raison bien simple que je, que, sur laquelle je vais arriver, une fois qu'il a ça, il est désemparé. C est, c est, alors, aussi, ça dit, on est désemparé. En disant, qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans Qu'est-ce que je vais faire Et puis, bien sûr, avec du recul un peu, en disant, mais, mais bon, peut-être, est-ce que la question, c'est pas... Est-ce que la question, ça ne serait pas, je, je ne sais pas quoi, mille choses. Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça ne pourrait pas être ça Tel dispositif, telle manière d'organiser, tel je ne sais pas quoi qui tout d'un coup dit bah, « alors si je veux le faire, je vais convoquer toutes ces contraintes toutes les euh, pour y arriver à faire ça ». Et donc du même coup, toutes ces choses hétérogènes participent d'une même chose. Et il n'y a que comme ça que le projet se fait. Donc c'est voilà, ça peut se faire très vite, ça peut se faire très lentement, ça peut être laborieux, ça peut être formidable, ça peut être personnel, collectif. Hein. Il n'y a pas de méthode, il n'y a aucune méthode chaque architecte a, a les siennes, il peut en changer. Comme un écrivain, il n'y a pas de méthode pour écrire un roman, il n'y a pas de méthode pour faire un projet d'architecture. Mais c'est l'assemblage qui fait que, tout d'un coup, les choses... Enfin, l'objectif qui fait que les choses s'agrègent à, à, à une même idée, de toute nature, un concept, un lieu, que sais-je. C'est très, très varié. Et ça, je pense, voilà, et c'est ça qui permet de dépasser toutes les contradictions, puisque l'architecture est faite de tellement de choses opposées. Et il faut que ces contradictions soient non pas mises de côté, sous le tapis, pour dire, mais au contraire dépassées. Et un objectif, un point de vue, permet de le dépasser. Et finalement, ça se rencontre un peu partout, et ensuite, ça, ça continue sur toutes les dimensions du projet où il faut qu'il y ait une unité des bâtiments, mais en même temps, il y a une complexité, donc il faut que les deux, ça, ça, unité complexité, se contredisent, il faut les assembler, il faut il y a des hiérarchies des choses entre elles, mais, mais des fois, on peut faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie, il y a la lumière, qui est une chose formidable, il y a la mesure, l'échelle, enfin des, des concepts qui permettent d'y voir plus clair petit à petit, avec énormément, le livre, c'est ça, quoi, énormément d'exemples, qui sont censés illustrer chaque fois un propos pour qu'il ne soit pas que, que théorique, avec l'appui du dessin comme manière de euh, en dessinant, en analyse, c'est assez analytique, donc du même coup ça soutient le propos et puis c'est autre, un autre regard.